I'm <laughs> Alors, là, c'est. Euh, voilà. oui. Mademoiselle. mesdemoiselles, c'est la télévision, c'est French TV, Sunny Bird, c'est moi. Ouais, c'est la télé, ouais, carrément, c'est directement. Euh... Bon, c'est relié là pour l'instant, mais après, quand je branche ça dans l'ordinateur, j'ai plus qu'à mettre ça dans l'ordinateur et ça marche. Attends. Euh... Bah, attends, d'abord, je vais faire une présentation, sinon. En... Bon, alors, euh... Christine. Si vous êtes en Belgique en ce moment, certainement vous la reconnaissez. C'est moi C'est quoi l'air de Chris moi Est-ce que vous pouvez me dire l'air de Chris moi, ça donne quoi alors l'air de Chris moi La chanson c'est quoi Elle peut chanter. Je chante Oh Je chante impossible de chanter ça. Une démonstration quoi on fait Non, ne t'en va pas, qu'au besoin de toi <rire> »« Non, ne t'en va pas »« Ne me dis pas non, non, ne, me... ne t'en va pas <rire> » Ok, bon, moi je connais pas Tu dois aller sur YouTube Ouais, mais je vais voir sur YouTube hein. Bon, ben bah, voilà, c'était euh, donc French TV euh, un petit interview de, euh, avec des stars de la Belgique hein. <rire> Bon, alors, on y va Allez, c'est bon. Ah ouais, bah, il faut faire un fondu au noir.